Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment paramétrer tes polices d'écriture, tes typographies pour l'ensemble de ton site qui fonctionne sous Divi, donc les polices qu'on va choisir maintenant, elles vont s'appliquer à toutes les pages de notre site par défaut. Et je vais te montrer également comment tu peux modifier les choses à l'intérieur des modules de Divi et aussi surtout comment tu pourrais ajouter une police d'écriture qui n'est pas installée par défaut dans Divi. Par défaut dans Divi, il y a toutes les Google Fonts qui sont en très grand nombre. Mais il est possible que tu souhaites installer une police d'écriture qui te soit vraiment particulière, qui te tienne à cœur et qui ne fait pas partie des Google Fonts. On va voir comment on fait tout ça. Donc, je suis sur la page d'accueil de mon site. Je vais aller donc dans le personnaliseur de thème. C'est ici que je vais pouvoir paramétrer toutes les polices qui vont apparaître par défaut dans Divi, donc sur tout mon site. Donc je vais aller dans les paramètres généraux et dans typographie. Là, dans typographie, on voit que j'ai plusieurs choses, plusieurs paramètres qui s'affichent et qui me sont proposés. J'ai la taille du texte du corps, donc ici on voit qu'elle est sur 21. La hauteur de la ligne, c'est la hauteur entre deux lignes qui sont l'une au-dessus de l'autre. La taille du texte de l'entête, alors tout ce qui est en tête, c'est tout ce qui est titre. Et ensuite, l'espacement des lettres de l'entête, donc encore une fois des titres, et la hauteur de ligne de l'entête. Donc on a déjà tous ces paramètres que l'on peut régler pour l'ensemble de son site. Pour la taille du texte, je te recommande vraiment de ne pas prendre une taille trop petite. La taille par défaut en général sur Difi est assez petite et il est intéressant quand même de prendre une taille de texte qui soit lisible. Il faut penser à son visiteur, au fait que le visiteur doit avoir un plaisir de lecture quand il arrive sur ton site. En termes de hauteur de ligne du corps, pareil, il faut qu'il y ait assez d'espacement, il faut que ce soit bien lisible à s'aérer, mais pas trop non plus et surtout, on ne met pas vers le bas. Donc, Si je bouge par exemple mon curseur, on voit que la ligne du corps du texte se sert de plus en plus et là, c'est carrément illisible. Donc on reste sur, en général, 1,5, c'est souvent pas mal, entre 1 et 1,5, ça va dépendre également des polices qui vont être utilisées. Donc on peut bouger donc, ces paramètres également pour les titres, et on peut également choisir pour l'entête si on souhaite mettre l'entête en gras, en italique, en majuscule et souligné. Donc, c'est des petites choses qu'on peut rajouter. Je déconseille de mettre souligné pour l'entête. En général, ce sont souvent les liens qui sont soulignés. Et puis, on n'aimerait pas, peut-être que dans certains cas particuliers, on pourrait vouloir souligner quelque chose. Mais euh, ce n'est pas forcément idéal d'avoir tous les titres de son site soulignés sur l'ensemble de son site. Donc, voilà quelques petits paramètres. Et ensuite, on va choisir bien sûr sa police. Donc, on a le choix de choisir une police pour les titres de son site et une autre pour le corps de texte. Donc pour euh, la police que ce soit, bon, pour l'entête ou pour le corps de texte, on a le choix dans toutes les Google Fonts comme je te l'ai mentionné, et il y en a vraiment beaucoup. Le petit souci, lorsqu'on est dans le personnaliseur ici, c'est qu'on a les noms de toutes les polices qui nous sont proposées, mais il faut cliquer sur chacune des polices pour voir les choses voilà, bouger et voir à quoi ressemblent les polices. Donc vraiment, lorsqu'on construit son site, il faut faire un travail avant sur les polices d'écriture qu'on veut utiliser. On a bien sûr, en général, travaillé sur sa marque, sur son identité visuelle. Il faut vraiment faire un travail en amont pour savoir quelle police on veut mettre sur son site, parce que si on arrive un petit peu en touriste sur Divi, Bon Là, ça risque d'être un petit peu compliqué de tout voir. Alors, pour céder également, si par contre, on n'est pas trop sûr encore de ces polices, on peut également aller dans les Google Fonts, tout simplement, donc sur le site Google Fonts, euh, soit scroller pour voir un petit peu quel type de police peut nous intéresser, mais encore une fois, il y en a énormément, ou céder des petits filtres comme les catégories, pour savoir si on veut, des, des, par exemple, des polices qui sont euh, exclusivement des sérifs, qui sont, voilà, hop, si je laisse sérif de cocher, on voit que j'ai que les polices qui euh, sont des polices sérif ou alors peut-être je vais choisir juste les sans sérif qui sont euh, plus droites, qui euh, n'ont pas ces petits empattements en fait tout en bas des lettres et là ça me permet déjà de faire des sélections et euh, également je peux utiliser ce qu'on appelle les font properties sur... Euh, Google Font où je peux définir par exemple une épaisseur de lettres donc si je veux que ça soit très épais je veux un titre qui soit par exemple avec dans une police très épaisse j'augmente tout ce qui est la thickness vers la droite ou au contraire je veux quelque chose de très très fin et je vais vers la gauche donc voilà on peut jouer en tout cas avec tous ces paramètres dans Google Font pour essayer de trouver les bonnes polices qui vont nous convenir et ensuite on cherche directement le nom d'Andy ici en scrollant euh, parce qu'on peut pas l'écrire même si on tape les lettres, ça va pas directement à la police qu'on souhaite. Donc voilà pour, euh, pour la façon de mettre en place ces polices hein, ici pour l'ensemble encore une fois de son site. Donc euh, faire attention effectivement lorsqu'on fait son choix de police et une fois qu'on est ravi de son choix de police, donc on a un, sur l'onglet typographie, on a une dernière petite chose qu'on peut faire. C'est paramétrer la couleur des liens du corps. Donc, ça va paramétrer la couleur des liens cliquables sur tout notre site. Donc ici, ils vont être dans une sorte de vert. Et euh, ça va également paramétrer le texte du corps et le texte de l'entête en termes de couleur, Parce que même si on choisit le noir en général par défaut, sous la plupart du temps, parfois sur certains sites c'est quand même mieux de mettre une nuance de gris qui sera un gris foncé en général, bien sûr il faut que ça reste lisible, mais qui sera un peu plus agréable, un peu moins agressif à l'œil euh, sur l'écran pour euh, le visiteur lorsqu'il fera sa lecture. Donc parfois, plutôt que de choisir un noir, on peut choisir un gris foncé, là c'est couleur du texte du corps, donc, on va voir d'ailleurs que quand je bouge, en tout cas mon curseur, ça change la couleur de mon, de mon texte. Et euh, donc, je, vais, je peux choisir un, un gris foncé en allant ici par exemple et en essayant de voir où je peux cliquer directement voilà, dans mes nuances de gris. Et je vais choisir un texte qui sera un peu plus lisible, un peu plus agréable, même si ça reste subtil pour mon visiteur. Donc voilà comment on fait pour paramétrer toutes ces polices et toutes ces typographies pour l'ensemble de son site Divi. Maintenant, je te montre comment on fait dans chaque module pour faire des petits réglages qui vont être particuliers à ton module. Je suis maintenant sur la page de mon site où j'ai activé mon Visual Builder et je vais aller dans un module texte. Donc le plus simple effectivement, c'est d'utiliser un module texte. Et dans ce module texte, je vais euh, donc paramétrer un petit peu ben, mes, tout simplement mes styles. Et donc, on voit que là, j'ai écrit du texte qui s'affiche en heading 1, donc en titre 1. et ensuite là j'ai un sous-titre que j'ai mis en heading 3 et ensuite j'ai mon corps de texte et donc tout ça on pourrait le paramétrer également depuis son module donc imaginons qu'il y a un module à un moment donné enfin on veut mettre l'accent sur quelque chose là par exemple j'ai mis une police manuscrite ici pour le avec style c'est quelque chose que je ne peux pas paramétrer dans les paramètres généraux de Divi donc je vais aller dans mes styles de mon module texte et là je vais aller dans alors j'ai à la fois le texte qui va s'occuper du corps du texte où je vais pouvoir décider de la police que je veux utiliser, euh, de, la, de la façon dont je veux euh, présenter cette police, en normal, en semi-gras, en gras, ultra gras, etc. Là encore une fois j'ai les options pour le texte qui va être soit mis en italique ou pas, et euh, toutes les options qui me permettent de styliser donc mon texte en termes de couleur également, en termes d'espacement. On retrouve tout ça finalement à l'intérieur des modules également de Divi et également l'alignement du texte. Donc ça, c'est pour paramétrer euh, le texte en question. Si je veux paramétrer les sous-titres, les textes et sous-titres, ils appellent ça texte sous-titres, mais en fait, c'est ce qui correspond au H1 jusqu'à H6, sait, donc c'est-à-dire tous les titres de, euh, qui sont disponibles dans WordPress. Et on a des petits onglets qui nous permettent de personnaliser nos titres. Donc on a pour le H1, on voit que j'utilise la police par défaut qui est ici, qui s'appelle Oswald pour ce site. Et je pourrais très bien aller chercher une autre police. Et on voit par contre que dans les modules texte, lorsque je fais défiler ma souris, lorsque ma souris passe sur les polices, là par contre, on a la possibilité de les visualiser. Donc on voit à quoi ressemble par exemple Face, à euh, Clonica ressemble également à ça par exemple. Donc c'est un petit avantage qu'on a par rapport au personnaliseur où on voit les choses en direct. Et donc, on peut, si on le souhaite, choisir une autre police. Et surtout, ce qui est bien, c'est que là, on peut rechercher beaucoup plus vite. Donc, imaginons que je souhaite la police qui s'appelle Montserrat. Je tape Montserrat et je peux aller la chercher beaucoup plus vite. Et là, par exemple, on voit qu'avec cette police, au niveau de la hauteur de ligne, je vais avoir un réglage à faire parce que l'espacement n'est pas très bon en hauteur de ligne. Donc, je vais arranger tout ça. Voilà. Donc, ça me permet de personnaliser mes dans les modules de manière particulière donc en particulier au niveau des polices donc on voit qu'ici j'ai un H3 qui est une police qui est euh, manuscrite et les polices manuscrites, il n'y en a pas énormément dans les Google Fonts. Et donc parfois, on peut vouloir en utiliser une sur notre site et l'installer donc sur le site. Et c'est facile de le faire. Avec Divi, on a une option, toujours dans le module texte ou en tout cas, enfin, dans toutes les options où on voit texte sous titre apparaître, on a la possibilité de mettre une police d'écriture personnalisée. Pour ça, donc on clique sur sa police. Et on va voir qu'on a le bouton « Mettre en ligne » qui nous permet de mettre en ligne une police. Donc, imaginons que euh, je souhaite mettre en ligne une police. Je clique ici. Je vais nommer ma police. Là, je vais en mettre une en ligne qui s'appelle « Ligue gothique ». Et je vais tout simplement glisser mon fichier, le déposer et euh, on voit qu'il est sélectionné et qu'il apparaît ici. Je, je laisse tout cliquer et je clique sur « Mettre en ligne ». Donc le euh, logiciel fait son travail et on voit que ma police a été modifiée, elle a été enregistrée. Petit aparté, je vais mettre sous l'article euh, un petit code et une petite explication parce qu'il est, est possible que lorsque tu fasses cette manipulation, tu aies un code d'erreur parce que WordPress, s'il est en mode sécurisé, enfin en tout cas s'il a des sécurités de mise en place, il est possible que tu aies un code d'erreur qui t'empêche de télécharger ce type de fichier qui est un fichier de police, TTF ou OTF sur ton site et donc euh, tu auras donc ce message d'erreur. Donc je t'explique sous la, sous la vidéo comment contourner ceci et comment faire en sorte de pouvoir donc télécharger ces polices donc je reviens à mes polices donc mon h3 on voit que ma police a été mise en place et je veux la styliser un petit peu donc je vais la mettre en biais je vais réduire un petit peu la taille voilà et j'ai mes polices qui sont cette fois ci personnalisées donc voilà comment on met en place ces polices sur son site et comment on peut euh, bah les paramétrer pour l'ensemble de son site mais les paramétrer également pour des modules en particulier sur Divi. J'espère que cette vidéo t'aura été utile et t'aura permis de comprendre un petit peu mieux le fonctionnement des polices sur Divi. Et n'hésite pas à, à me dire donc sous la vidéo sur Youtube si tu as aimé cette vidéo et je te dis à bientôt pour les prochains tutoriels.